Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mike pour un nouvel épisode de Dog News et hélas on vous en parlait il y a seulement quelques jours que c'était une possibilité aujourd'hui c'est officiel The Last of Us Partie 2 vient d'être officiellement repoussé et attention c'est là que ça fait mal à une date Inconnu, On ne sait donc pas du tout quand c'est qu'il arrivera. Alors malheureusement, ou du moins heureusement, aucun souci de développement. Puisque certains s'étonnaient et pensaient que le jeu avait déjà fini son développement. Et on vous disait que non. La Naughty Dog nous le confirme via un communiqué de presse officiel. Le développement du jeu n'est pas terminé. Depuis le mois de février, il est entré en phase finale. Cependant, phase finale ne veut pas dire développement achevé. Mais c'est un autre problème qui vient se poser face à Naughty Dog et PlayStation, à savoir les soucis de logistique suite à la crise sanitaire que nous vivons actuellement dans le monde entier. En effet, euh, pour des soucis de distribution, mais également de gravure de, du jeu sur, sur les Blu-ray, de distribution dans les grandes surfaces, de livraison, euh, le jeu ne pourra pas être livré en temps et en heure et à, à tous les joueurs. Et Naughty Dog annonce qu'il ne veut pas privilégier une certaine communauté. C'est vrai que le dématérialiser pourrait être une solution, cependant, il y a des gens qui ont déjà commandés et qui ont déjà payé leur jeu en version physique et le problème c'est qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre de repayer le jeu donc pour ne pas créer de différence et pouvoir proposer le jeu à tout le monde en même temps Sony, Playstation et Naughty Dog ont pris cette décision difficile d'annuler euh, la sortie du jeu le 29 mai. Le problème, c'est que tant que cette crise sanitaire ne sera pas réglée aux états unis mais aussi partout dans le monde, il n'y a pas de date officielle pour The Last of Us Partie 2. Alors on a envie de dire que euh, le jeu devrait arriver d'ici cet été, on espère vraiment que cette crise euh, passe dans les semaines et dans les mois à venir grâce aux au nombreux confinements mondiaux. mais là la chose est vraiment officielle et c'est assez triste mais en même temps compréhensible le jeu n'arrivera pas dans un mois. C'est vraiment le jeu maudit et nous préparons un dossier spécial sur Naughty Dog Mail pour vous raconter l'histoire du jeu maudit de The Last of Us Partie 2 qui aura connu un développement catastrophique et des reports vraiment imprévus. Ce sera à suivre au cours du mois d'avril. Si vous voulez plus d'informations, dans la description de la vidéo vous avez le communiqué de presse officiel de Naughty Dog que nous avons traduit et que vous allez pouvoir lire dans notre article. Euh, donc voilà, nous sommes désolés et attention aux réactions euh, disproportionnées, dites-vous que c'est un cas de force majeure et que ce n'est pas un problème de, de développement mais bien euh, à cause de la situation euh, sans précédent que nous vivons malheureusement dans le monde entier, donc soyons compréhensibles et patients, n'hésitez pas à mettre un petit like, un partage, un commentaire de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et nous on vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle émission en live où vous allez pouvoir participer, on vous en dit pas plus, mais ça te promet d'être vraiment sympa. Merci à tous et à très vite sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. À bientôt.